Salut, c'est Tyros. Alors aujourd'hui, on va parler de la future euh, Suzuki. Alors attendez, que je me rappelle bien le nom. C'est GSXR, GSXR 8S. Oui, Suzuki, ça a toujours été des bons pour, pour faire des noms. Entre GSX-S1000, GSX-S750, GSX-S8S, s, 1000, GSX, -S, 750, GSX, -S 8S, gsx r enfin, C'est comme si on pense un peu à Xbox, avec les Xbox One, Xbox X, Xbox S, Xbox Series X. Je veux dire, SX, je sais pas quoi, putain. C'est <rire> pas comme Honda où ils sortent un nom euh, par modèle et on sait bien les distinguer eux, c'est toujours GSX. Bon, peu importe. Donc, ça va être sur ce qui est vraiment très important, c'est que ça va être sur la même base que la GSXS 8S qui est un 750 à 800, 800 cm3 le bicylindre qui vient d'être présenté ça va être sur la même base mais de manière carénée avec le même moteur, donc ça sera toujours à 800 cm3 bicylindre euh, voilà, de, de cette base là pour faire donc une sportive alors, il faut savoir à gauche, il faut savoir une chose c'est que en ce moment, on sent qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment un, une avancée vers les sportives de moyenne cylindrée. Moyenne plus, hein, voilà. Moyenne cylindrée. Euh, on a vu ça avec la future CBR 750 rr qui va bientôt être présent, euh, dévoilée par Honda. La R7 de Yamaha. Bientôt donc, la GSXR r 8S. Euh, la Prilia 660 qui était qui, qui, qui, qui déjà sortie bon ben, voilà, c'est eux, disons que c'est Aprilia qui a, qui a, pour le coup, c'est Aprilia qui a relancé le boost voilà, des, des euh, sportifs de moyenne cylindrée avec la, donc l'Aprilia RS 660. Après, euh, Honda avait sorti timidement une CBR 650R, mais bon, c'est la mienne qui est arrivée mais là c'était trop léger. Elle est très belle de design, mais c'est pas une vraie sportive. Donc, après, ils ont dû se dire Bon, on va, on va ressortir une, une, une, une, une sportive bientôt, la CDR 750 RR. Du coup, suivi Ils ont dit Attendez, oh là là, nous aussi, on va faire pareil. Euh, et Yamaha avait sorti aussi la R7. Voilà. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'on sent que ce sont des nouvelles, par contre, euh, sportives avec des bicylindres. Par contre, oui, c'est une nouvelle idéologie euh, qu'ils ont, une nouvelle idée. Donc, c'est un peu bizarre. Euh, avant, c'était les sportifs c'était tous des 4 cylindres, plusieurs 4 cylindres en ligne, peu importe. Hein. Mais, enfin, souvent c'était des 4 cylindres en ligne, d'ailleurs. Ben. Mais euh, c'est comme le même moteur que le mien, hein. moi c'est un 4 cylindres en ligne. Euh, c'était des 4 cylindres en ligne, maintenant ils partent sur des bicylindres. Alors euh, bon, moi je suis pas trop fan des bicylindres au niveau de la sonorité. C'est n'est pas ce qu'il y a de mieux, C'est pas vraiment euh, le truc plus, le, plus, le, plus, le plus top. Après, bon voilà, c'est comme ça. Après, par contre, au niveau accélération, au niveau punch, c'est sûr qu'un 8 cylindres sera toujours beaucoup plus explosif que la mienne. Moi, c'est un 4 cylindres en ligne, il faut vraiment monter dans des tours. c'est à partir de 7000 tours minute que le moteur vraiment se réveille énormément. Gros pied au cul, jusqu'à la zone rouge, à 12 000. je remonte à 12 Voilà. Mais c'est linéaire, il y a une augmentée de puissance, linéaire complètement exponentielle, je veux dire, à partir de 7000 jusqu'à 12 000, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ils ne sont jamais s'excusent. Le il y a une énorme puissance petit pratiquement, mais ça s'est surtout du tout. Ce que je veux dire par là, c'est passé, arriver à 8000 tours, euh, ça, re, ça retombe linéaire. Au coup du coup. Ça reste linéaire jusqu'à 12 tours. Donc voilà, c'est pas du tout la même euh, philosophie. Après, euh, voilà, ça, ça c'est pas non plus euh, ce qu'il y a de. pas non plus merdique, je veux dire, mais c'est pas non plus.. Euh, c'est pas aussi plaisant que le 4 cylindres. 4 cylindres c'est vraiment une très belle sonorité, c'est des moteurs aussi qui sont extrêmement endurants. Je peux traverser, traverser la France entière, le moteur c'est un moteur de bagnole, littéralement. C'est un 4 cylindres en ligne, c'est un moteur de bagnole. Là le bicylindre, ça consomme un petit peu plus d'huile, c'est un petit peu plus chauffé que le 4 cylindres, forcément, il n'y a que deux cylindres, donc c'est pas vraiment fait pour voyager, c'est plus de moteur d'agrément, voilà, qui te fait 5 km. Et tu rentres chez toi, en fait, c'est des trucs comme ça. Il y a certains qui m'ont dit « oui, il là, oui, y a des bicylindres qui sortent à TM, c'est fait pour voyager, mais c'est des bicylindres de 1200 cm 3 on va partir de 1000, voilà, là c'est des gros, gros gros gros cylindres, donc c'est vraiment, faut vraiment voyager avec. <coughs> » Et encore, ça consomme quand même, parce que attention, il faut savoir une chose, c'est que le bicylindre, ne consomme pas à bas et moyenne, moyenne vitesse, mais dès que tu commences à taper dedans, il y a vraiment à le maintenir, ça bouffe. Contrairement au 4 cylindres, que lui, c'est l'inverse, c'est un bas et une moyenne cylindre qui consomme. Mais dès que tu commences à arriver dans les 80, 90, 100, même au-dessus, il se stabilise le mien à 4 6, 3 Donc voilà, c'est pas la même philosophie. Maintenant, si tu achètes généralement une sportive, c'est que tu veux du punch, tu veux t'amuser. Ce n'est pas une moto, tu ne pas voyager avec une sportive. Je ne veux pas voyager avec une sportive, mais ce pas du tout adapté, c'est pas du tout pour ça. Complètement ramassé sur le l'avant, donc c'est vraiment pour t'amuser. Donc, si tu veux un moteur explosif comme ça, c'est sûr que c'est pas non plus délirant c'est pas non plus débile de mettre un 10 cylindres sur une sportive. Voilà. Après, il suffit que tu te montes une ligne et que tu mettes un bon échappement, et du coup, tu auras une très belle sonorité. Donc, c'est pas délirant, c'est pas. C'est sûr que moi je suis un gros aficionado, c'est un gros fan des 4 cylindres, j'aurais préféré un 4 cylindres, mais ça va, c'est pas délirant, c'est pas quelque chose non plus de débile. Mais voilà, on sent qu'il y a cette nouvelle euh, idée qu'ont les constructeurs, c'est maintenant, c'est les sportives de moyenne cylindrée, moyenne plus, hein, euh, cylindrée. Euh, parce que moyenne, c'est vraiment la mienne. Quand en fait. tu montes à s'arrive dans les 800, c'est pratiquement, c'est euh, moyen plus. Euh, on sent que voilà, c'est des, des, des nouvelles sportives bicylindres de entre 700 et 800 cm3. Voilà, c'est pour ça que Honda, la, la, la 750 euh, qui va bientôt sortir la bicylindre ouais, de, de, de la sportive, en vérité, ils se place ils le savent, ils le sentent que c'est en train de venir Suzuki aussi, ils ne veulent pas lâcher le, euh, ce, ce, ce segment de, de, de, de, de sportif de, cette, de, de, de ce gabarit là c'est pour ça que chacun sort son modèle Yamaha sorti la R7 Aprilia la RS660 euh, voilà, Honda va sortir la 750RR euh, et Suzuki ça sera la GSX, GSX-R de vitesse euh, donc voilà, chacun sort son modèle il ne reste plus que BMW qui n'a pas sorti de, de sportif moyen mais je suis sûr que ça ne va pas traîner Qu'est-ce qu'il y a encore euh, Kawasaki, bon, ah non, Kawasaki, eux, c'est autre chose. C'est une philosophie. Eux, c'est une 400 va sortir. C'est la. Putain, j'ai oublié le nom. Ouh là, là j'ai oublié. C'est une ZX4R. ZX, je crois c'est ZX4RR. Un truc comme ça. Donc voilà, eux, c'est plutôt dans la 400. Bon, là, pour contre, pas du tout. C'est un 400. En plus, c'est en plus, un 400. Euh, Comment ça s'appelle euh, 4 cylindres en ligne. Donc ça vraiment, c'est creux, ça n'a aucune accélération à bas et à mi-régime, il faut vraiment taper dans les taux. en eux, c'est une autre philosophie, ils sont un peu bizarres, ouais, là par contre ils sont plus étranges. Mais par contre pour le reste, euh, on sent que voilà, c'est vraiment dedans. Moi je dis que les prochains qui vont sortir, ça va être BMW, KTM aussi, vous allez voir que KTM va nous sortir aussi à une sportive moyenne cylindrée plus comme ça, mais genre comme celle qu'ils ont en ce moment ils ont la RC 390, ils vont sortir une RC 800, un truc comme ça. Vous allez voir, sûr et certain. Donc pour moi, c'est une très bonne nouvelle. De toute façon, plus il y a de concurrence, plus il y a de nouveaux modèles, plus les prix baissent, parce qu'ils veulent, ils veulent se mettre par rapport aux autres pour pas vendre trop cher, et plus les technologies augmentent et évoluent. Donc c'est une très bonne nouvelle, et en même temps, ça permet à ces outils de vraiment sortir de nouveaux modèles, et enfin, de nous sortir des choses. Voilà. Donc voilà, pour moi, je suis vraiment concours à mort et j'espère qu'elle va bien marcher et que ça va bien relancer donc les sportives et ce, ce segment de, de mode. Bon. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi, de votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne aussi à la seconde et puis je vous dis à plus. Ciao ciao